faut se réveiller Lorraine Béranger laisse moi dormir oh oh. Mais je suis un fantôme Ouais c'est ça et moi je suis la reine d'Angleterre T'es pas la reine d'Angleterre alors t'es pas un fantôme non plus Voilà on est d'accord oh, Pas juste Eh bah ben oui c'est pas juste je sais je sais je sais Mais pourquoi tu fais ça ah, oh, mais franchement. Ouh et toi aussi, tu t'y mets Audrey. Ah, mmh. oh, bah, désolé, mais j'ai vu bien ranger le fer et je pensais que c'était une bonne idée. Ah, oh, bah, désolé. Oh on est en train de filmer, là Eh, hey, oh, coucou. Bah, oui, on est en train de filmer, visiblement. Ah, oh, oui. On J'étais en train de dormir, je viens à peine de me réveiller. Et c'est une nouvelle vidéo je suppose. Ouais. Et ça parlerait de quoi au juste De poupées vivantes. Bah pourquoi Arrête. <coughs> tu sais très bien que cette humour n'est pas à prendre avec des pincettes. Si oh pardon. Mais oui, bien évidemment. Ah, je m'appelle Béangère et bienvenue à vous Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous Et likez et mettez un commentaire si vous pouvez en mettre un Ou partagez tout simplement la vidéo Et activez la cloche de notification Ouais bon, je crois que c'est pas dit qu'ils feront ce que vous demandez toutes les deux mais c'est pas grave après tout, vous ne pouvez pas les obliger. Et moi non plus d'ailleurs. La reine de la poupée, elle doit se demander, mais euh, qu'est-ce qui se passe Je suis même intriguée par cette vidéo, je comprends pas le sens. Le sens, c'est qu'elle nous filme pour être sûre qu'on est sage. Ah oui, d'accord. Je suis là Si vous voulez une série avec des pouvoirs en personne, dites-le en commentaire. Ah oui, mais euh, les commentaires sont peut-être pas actifs. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû y penser. Ouais, je crois que t'aurais dû y penser, mais personnellement, y as oublié. Elle l'a oublié Oh non. Arrête C'est pas aussi dramatique que ça. Ah oui ah, Tu crois Moi, je te dis que si. Et tu me crois pas Bah tant pis. Voilà. Mmh. Mmh. Ouais, bon, ok... J'ai affaire à des folles là. Je suis pas folle. Mais euh, votre comportement est un peu bizarre, non Oui, je suis crazy, oui. Crazy. Mais pas creepy, non. Non, non, non, pas du tout. La la la la la la la la En plus, elle chante faux. Mmh, hein Et toi, tu t'es pas vu quand tu chantes Mais je ne chante pas, moi. Ah bon Oui. Ah, d'accord. En même temps, c'est pas toi qui participerais à l'Eurovision. Ni à The Voice. <rire> Ou ouais, à ce genre d'émission. Ouais, bon De toute façon, les poupées ne peuvent pas participer à ce genre de concours. Donc, déjà, d'avance, ni vous, vous pourriez y participer, voilà. Arrêtez de m'embêter, s'il vous plaît. J'ai besoin de me reposer. De reposer d'à côté du globe terrestre. Et tu t'en rends même pas compte que tu dors dans l'univers. Voilà, j'avais raison, elles sont complètement folles. Non mais, arrêtez les filles. Vous savez quel âge pour partir dans des délires pareils Le même que toi. Ouais, très drôle. Il a rangé pas le même âge que toi, Bérangère. Ah bon Ah non, je suis plus âgée. Âgé de combien Je sais pas mais je suis plus âgée <rire> D'accord, d'accord, d'accord Allons-y ensemble Danser Ouh. Tu vas donner mal à la gens. Ah, désolée Je, je, je, je m'excuse Vraiment, je suis vraiment désolée hein. Ah, Bérangère mmh, Ouais, bon, vas-y, qu'est-ce que t'as encore Bah, est-ce que la reine de la poupée serait contente Qu'on utilise son appareil à sa place c'est pas ce que t'es déjà en train de faire. Si. Hmm. Voilà, c'est bien ce que je me disais. La la la la la la la Oh pardon. Désolée. Et tu veux quoi euh... L'oreille. Arrête. Oh d'accord, d'accord, j'arrête. Ah, oh, elle est vraiment pas drôle. Hmm, peut-être. J'en sais rien. En fait, c'est peut-être toi qui est pas drôle. Ah si, je suis drôle. Bon, si tu le dis. Mais, mais oui, je suis drôle. Je, suis une bonne... je sais faire des bonnes blagues. C'est vous qui êtes jalouse, mesdames. Mmh. na. Ouais, bon, ok. <rire> J'avoue que je suis un peu faux-folle, mais euh, quand même, je suis moi. Et voilà, tout simplement, je suis moi. Et si vous voulez une série, likez cette vidéo et soyez le plus nombreux possible à liker. Genre plus que 8 likes. Hein. Il faudrait euh, une trentaine de likes. Quoi Une trentaine de likes Ouais. Comme ça, vous me foutez la paix. Parce que je suis même pas sûre qu'il y aura une trentaine de likes, mais voilà. Comment on va avoir une trentaine de likes J'en sais rien. Pourquoi tu me poses la question Ah ou T'es pas sympa, Lorraine. Oui, mais comment veux-tu faire une série s'il y a peu de gens qui vont la voir hein et c'est qu'on est déjà assez de personnes qui vont voir nos vidéos quand même Enfin les vidéos de la reine de la poupée Ah oh, d'accord, d'accord, d'accord Tu penses que c'est un peu trop précipité Oui Ok, c'est pas grave Je vous aime quand même Les personnes qui suivent cette chaîne Ah bon Parce que tu les aimais pas en vrai Mais si C'est toi qui défends tout Ouais, elle est jalouse Complètement jalouse N'importe quoi. Moi, jalouse Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas dire ouais t'es jalouse, t'es jalouse, t'es jalouse. Fous-moi la paix, je te l'ai déjà dit. non d'accord, d'accord, d'accord. Bon, à une prochaine vidéo. Je vous dis salut, salut et n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Je vous embrasse. Oh pardon, pardon, pardon. Attendez. On est un peu mieux à la caméra. Voilà, je vous fais un bisou.